pourquoi gagner de l'argent ne sert absolument à rien et oui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi le fait de gagner de l'argent ça, ça sert à rien en fait ça ne produit rien si c'est un sujet qui t'intéresse si tu veux savoir du coup pourquoi est-ce que beaucoup de personnes gagnent de l'argent mais finalement ne sont pas plus riches que hier n'ont pas plus de liberté financière n'ont pas plus de sécurité financière reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite dès à présent t'abonner à cette chaîne youtube on a pour challenge de dépasser les plus de 100 000 abonnés à chaque nouvel abonné il y a un dollar qui est envoyé à une association caritative donc si tu fais à partir de ce moment, c'est ce qui te reste à faire pose tes questions également partage cette vidéo par la suite à quelqu'un qui souhaite bah, savoir comment mieux gagner de l'argent on va partir d'un principe très simple et franchement quand j'ai compris ça je me suis dit mais en fait c'est terrible <rire> non mais c'est vrai c'est qu'en fait c'est aujourd'hui tout le monde gagne de l'argent tu vois, Quel que soit le niveau, c'est-à-dire même la personne qui a le salaire minimum, il sait gagner de l'argent ben Après, c'est qu'il a un emploi qui lui permet de gagner le salaire minimum Donc indirectement, il a les compétences pour se faire de l'argent Donc, Imaginons demain, tu es comptable Tant que comptable, tu vas vendre tes services de comptabilité et tu vas gagner de l'argent Tu es consultant, coach comme moi ben, Tu vas vendre tes produits et services de consulting et de coaching Tu vas gagner de l'argent Tu es ingénieur, tu es pilote d'avion c'est piloter un avion, ok, fine. Tu vas travailler pour Air Canada, Air France, peu importe. Tu vas gagner de l'argent. Et en ayant une conversation avec un de mes coachs récemment, il m'a dit une chose qui est vraie en fait. Gagner de l'argent, ça ne veut rien dire. En fait, quand tu gagnes de l'argent, oui, tu gagnes de l'argent, mais ça ne t'enrichit pas en fait. Ça ne t'enrichit pas, c'est-à-dire que demain, tu peux faire 5000 dollars par mois. Si tu dépenses cet argent, bah, c'est comme si ne s'est rien passé. Oui, tu t'es fait plaisir, tu es parti en vacances, tu as mangé dans des bons restaurants, tu as offert des cadeaux à ta famille, etc. Mais concrètement, à la fin du mois, ta situation financière n'a pas changé. C'est que tu n'es pas devenu plus riche que le mois précédent. En fait. Surtout si tu as dépensé ton argent. Et c'est vrai. Même un en entrepreneur, même un en chef d'entreprise. Et d'ailleurs, j'organise des événements une fois par mois, spécialement pour les entrepreneurs. Parce que c'est un sujet délicat. C'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs, oui, ils savent faire de l'argent. Tu vas voir des entrepreneurs qui vont gagner 10, 20, 30, 40, 50, même 1 million par mois. Ils savent faire de l'argent. Mais ils ne sont pas riches. Et là, tu vas me dire, mais Florent, ce pas possible. Quelqu'un qui fait 50 000$ par mois, il est riche. Moi, je te le redis, la personne qui fait 50 000$ par mois n'est pas riche. Et j'ai développé un concept récemment dans, lors de mes événements qui s'appelle la prison de l'entrepreneur. Okay? Parce que tout le monde veut être libre financièrement. Okay? Tout le monde veut être autonome financièrement. La liberté financière, des fois, c'est un terme un peu ambigu parce que ça dépend de comment tu vois ça. en fait. Liberté financière, la plupart des personnes le prennent comme de l'autonomie financière. C'est-à-dire, quand tu es financièrement, dans un premier lieu, c'est le fait de ne plus travailler pour un patron. Okay, donc Imagine demain par exemple, ben, tu es consultant, tu travailles dans une banque par exemple et maintenant aujourd'hui tu es consultant indépendant, tu travailles à ton propre compte. Là tu es autonome financièrement, tu es libre financièrement, pourquoi Parce que tu ne dépends plus d'un patron. Et La plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles veulent en fait, c'est de ne plus dépendre d'un patron. En fait. Et c'est très bien. Et les entrepreneurs, c'est un peu ça. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs dans mon, dans mon entourage, mais c'est des personnes par exemple qui savent gagner de l'argent parce qu'ils ben, ont développé des aptitudes des compétences qui leur permettent de générer de l'argent. Mais réellement, ils ne sont pas riches. Et il y a une chose très dangereuse lorsque tu es entrepreneur, c'est de vouloir grossir, grossir, grossir, grossir et grossir ton entreprise, ce qui est tout à fait normal. Et tu as beaucoup d'entrepreneurs, ils vont te dire non, les premières années, tu dois prendre tout ton cash, tu le réinvestis dans la boîte, tu réinvestis, tu grossis et tout. C'est vrai. Mais imaginons, tu fais ça pendant trois ans. Au bout de trois ans, de bah, toute façon, la pandémie l'a prouvé. Quelqu'un qui a lancé son entreprise il y a trois ans dans un secteur par exemple comme la restauration ou euh, l'événementiel, tout ce qui est nocturne, etc. Oui, le gars est l'entrepreneur, peut-être qu'il va faire les boîtes de nuit. J'ai des amis qui ont des boîtes de nuit, ils tournent la, la nuit avec ses 40 000 dollars de chiffre d'affaires, donc sur un week-end, il fait 100 000 dollars. Et là, il va se dire, non, je vais refaire une plus grosse soirée, boum, il réinvestit 200 000 dollars pour faire un plus gros événement. On va peut-être faire 200 000 dollars. Et là, il dit, non, je vais refaire un autre événement, je vais faire 500 000 dollars. Et là, boum, pandémie, tout s'arrête. Il a gagné de l'argent, il a gagné peut-être en 3 mois, il a fait peut-être 1 million, mais il reste pauvre. Pourquoi? Parce que il n'a tout simplement pas réinvesti son argent. Et ce qui rend réellement riche, c'est l'investissement. Quand tu investis, c'est que ton argent commence à travailler pour toi. Et c'est là qu'on parle de liberté et de sécurité financière. Quand tu gagnes de l'argent, ton argent, tu ne deviens réellement riche que lorsque tu investis cet argent. Donc demain, tu as beau faire 1 million de dollars, si le million il est sur ton compte bancaire, ça vaut rien. Le million vaut quelque chose quand il est investi dans quelque chose qui te rapporte de l'argent c'est la raison pour laquelle par exemple moi aujourd'hui j'ai très peu d'argent sur mon compte bancaire parce que l'argent que j'ai sur mon compte bancaire ok je vais peut-être avoir allez on va dire 4 6 mois de mensualité dedans exemple si je dépense 5 000 par mois donc je vais avoir peut-être 30 000 dollars de côté comme ça au cas où il m'arrive quelque chose ok mais je ne vais jamais avoir plus que ça pourquoi parce que je préfère que mon argent il soit facile donc ça ne sert à rien aujourd'hui par les temps qui courent d'avoir 50 100 200 000 dollars 500 000$ sur son compte bancaire la personne qui a 500 000$ sur son compte bancaire c'est qu'elle est très riche pour moi quelqu'un qui a 50 000$ sur son compte bancaire c'est qui vaut 5 millions aujourd'hui tu ne peux pas avoir plus de 10% de ce que tu vaux c'est à dire c'est qu'aujourd'hui si tu as un patrimoine de 1 million si tu as une valeur nette de 1 million c'est à dire si tes actifs représentent 1 million tu ne dois pas avoir plus de 100 000$ sur ton compte bancaire imagine les personnes alors qui sont à l'emploi et qui ont des 50 000$ sur leur compte bancaire et qui n'ont rien à côté ça sert à rien du tout je sais que parmi vous il y en a beaucoup c'est pour te dire quoi c'est pour te dire que oui des personnes gagnent de l'argent tu gagnes de l'argent aujourd'hui je gagne de l'argent ok mais cet argent t'enrichit réellement lorsqu'il est investi. donc aujourd'hui si tu as 50 000 dollars sur ton compte bancaire et qu'il il fait rien du tout bah t'es pas mieux que quelqu'un qui a 0$ dollars sur son compte bancaire parce que vous ne vous faites rien tu vois ce que je veux dire donc vous devez investir cet argent là en vue de vous enrichir personnellement financièrement et sécuriser votre famille tout simplement et ça semble bête mais c'est vrai c'est que quand il m'a dit ça j'ai dit mais effectivement ça fait du sens et j'avais pas pensé j'avais pas pensé et c'est vrai qu'en fait les personnes savent gagner de l'argent mais très peu savent investir ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y en a très peu qui savent réellement s'enrichir et créer du patrimoine c'est la raison pour laquelle je t'invite à l'un de nos événements qu'on organise tous les mois tu auras le lien juste en dessous il y a un événement spécial pour les salariés les chefs d'entreprise mais il y a également un événement spécial pour les entrepreneurs donc aujourd'hui, si tu es salarié, tu vas avoir l'événement qui s'appelle ImmobilierQuébec.ca. Et si tu es entrepreneur, tu as l'événement qui s'appelle EntrepreneurCanada.ca. C'est ouvert à toute personne francophone en francophonie. Donc c'est un événement où on apprend aux salariés à investir en immobilier. Et surtout, le deuxième événement, Entrepreneur Canada, on apprend aux entrepreneurs comment sécuriser leur revenu en vue de s'enrichir. Tu peux assister aux deux événements, c'est totalement gratuit. Et à l'issue de cet événement-là, on verra si on peut travailler ensemble pour te bâtir du coup un patrimoine immobilier transmissible de génération en génération. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Euh, N'oublie pas de la liker et de la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et ça me fera un plaisir bah, de te retrouver lors d'une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. A très bientôt. Ciao.